Y'a plaît pas vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aura plus euh, l'allure d'un coup de gueule d'accord je vais vous dire quelque chose qui ne m'emplit pas de joie et forcément comme un bon hypocrite je ne vais en parler qu'une fois que ça me concerne hein Zach l'hypocrite on est content. Plus sérieusement il y a eu aujourd'hui un patch de 16 gigas je pense que vous l'avez vu je pense même que certains à la campagne le téléchargent encore voire même peut-être pour les plus invétérés d'entre vous certains ont coupé le téléchargement pour regarder ma vidéo parce que attention avec vos deux mégas vous pouvez pas faire les deux en même temps bref donc du coup coup on a eu 16 gigas de patch et c'était fait pour euh, régler des bugs de la stabilité des trucs comme ça bref plein de petits bullshit tu connais il faut forcément à chaque fois chez activision que ça fasse 150 gigas hein. chez acti tu prends un coca 33 centilitres tu te retrouves avec une piscine t'es là oh, oh, oh un petit peu de mesure s'il vous plaît bref là où je veux en venir c'est que euh, du coup c'est un patch qui a été censé régler, euh, régler les bugs et aujourd'hui il se trouve que je suis tombé face à un bug un bug dont on m'avait parlé et que j'espérais un petit peu esquive mais non ça a bien sûr frappé le frère Rosac. c'est un bug qui les camouflages. Alors les camouflages, je vous en ai parlé plusieurs fois. Hein. En ce moment, pour la première fois depuis quatre ans, je refais le Dark Matter, d'accord On s'en fout que le Dark Matter soit dégueulasse et que le dernier beau soit issu de BO3. Ça, à la rigueur, c'est subjectif. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien manger le caca. Mais là où je veux en venir c'est que là, je suis en train de faire mes défis et j'ai commencé par la classe des fusils d'assaut classique. Hein. Genre, je pense que vous le regardez. Là, c'est le dernier que j'ai fait, la QBZ. Hein. Arme, ma foi, fort sympathique. Mais voilà, on n'est pas là pour discuter de la qualité de cette arme. C'est pour vous montrer que c'était la dernière que que je les ai tous montés, regardez, ils sont tous niveau max, etc., tous faits, il n'y a pas de problème. Et après avoir fait ça, moi, je me disais, eh tiens, si on allait profiter de ce camo diamant, donc quand vous montez tous les, toutes les armes d'une catégorie en or, vous avez le diamant, voilà, je le dis, on ne sait jamais si vous êtes un noob et que c'est la première vidéo call of que vous regardez de votre vie, dans ce cas-là, bienvenue sur Internet. Et là où je veux en venir, c'est que quand je vais pour essayer de profiter de mon camouflage diamant, boum, ça bug. En multijoueur, débloquer le camouflage pour 5 fusils d'assaut 3 sur 5. C'est-à-dire que le jeu ne considère pas que j'ai fait tous mes fusils d'assaut alors que j'ai fait tous mes fusils d'assaut. Ce qui est quand même assez terrible parce que, déjà que leur défaut, enfin, déjà que leur euh, défi euh, bug, hein, notamment celui-ci, je vous en avais parlé, celui de tuer des mecs qui se mettent à l'abri de vos tirs, c'est-à-dire des mecs en head glitch, ils bug une fois sur deux, t'es es, es, es limite obligé d'en faire plus de 50, tu le double, quoi, histoire de réussir à le faire. Quand t'as enfin, tu vois, gravi tous les échelons et fait tout ça euh, à la, au péril de ton... Euh, de ta vie, tu vois, à la sueur de ton front. C'est ça que je voulais dire. Eh ben, tu te retrouves à ne pas pouvoir enjoy la finalité de ton truc. Donc, faut que je fasse quoi, maintenant, pour avoir le, le diamant sur mes, sur mes fusils d'assaut Faut que je fasse le pompe, c'est ça Faut que je fasse quoi, la SMG Un sniper, un sniper. Les fusils tactiques, peut-être, hein. Donc, voilà, je suis euh, très, très, très euh, mécontent, en colère. On nous prend pour des clowns. Et ça me plaît pas. Parce que, paradoxalement, la saison 1, vu comment elle s'annonce, elle, elle me plaît beaucoup. Mais ça, on va en parler in-game. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Là là là La, la, la, la, la, la le est sympa, mais ce petit Camor me déçoit dans la mesure où, regardez. En fait comme ça c'est stylé, mais après sinon le reste du temps t'as l'impression qu'il y a que 30% de l'arme la... de qui est recouvert, et c'est assez décevant frère, quand t'as un pain au lait que tu mets du nuté là-dessus, t'en mets pas que sur 30% de la surface. Nous on est là pour graille tu vois mon frère, on est là pour se la donner donc voilà. Faites pas semblant les frères et toi descends ton perchoir connard. <rire> Attendez on va essayer d'aller récupérer notre point C, ça ça, c'est des perturbateurs ça. Enfin, enfin c'est des perturbateurs, les mecs ils viennent te choper le C alors que t'as le B aussi appelé des mecs très relous. Hop. Alors, je vais jouer au spa, tout simplement, parce que je continue à faire mes défis. Je ne prends, bien sûr, aucun plaisir à le faire. Hein. Je ne suis là que pour les défis, clin d'œil. C'est pareil, hein. quand je jouerai à la OGA, à la M16, ce sera pour les défis. Ah oh, non What the... Oh, mais regardez-le, lui Mais l'affreux Tu me détestes Il se met... Non, mais en fait, lui, s'il a des défis au couteau à faire, en hein, soi, et qu'il a de la patience, pas de taf et pas de pote effectivement, il peut se caler là et attendre que les mecs montent pour continuer à faire des séries. Hein. Il est indélogeable. Hop là, regarde. Moi, moi, je sais mettre des ta gueule, moi, au spa. Je sais mettre des ta gueule, des vrais. Pas des petits ta gueule, Non, moi, tu fermes ta bouche, frère. Cette arme est agressive, chauve et méchante, comme mon daron. Oh, let's go, putain. On shred énorme, on shred des énorme. Des gros double kills comme ça. Tu sais, des double kills qui te donnent l'impression d'être puissant. Tu vois, c'est des ta gueule, ça. C'est pas des double kills, ça. Ça là, des séries de 4, des. Mmh, dommage, c'est quoi ça Ça, ça, j'ai mmh, entendu. Stoner. Oh Vivement que je vous fasse une vidéo sur les batteuses parce que je vous jure qu'il y a encore sur ce jeu des choses dont on n'a pas, par pas parlé. Quand ils vont enfin, parce qu'ils en avaient parlé pour la M16 et la Hog, les nerfer correctement pour la S1, on va ouvrir le dialogue de certaines armes qui méritent aussi des nerfs ou en tout cas qui peuvent être problématiques parce que croyez-moi que cette commu a déjà réussi à les trouver et ont déjà, on a déjà le successeur de la M16 et de la Hog en termes de toxicité. Quels sont ces successeurs Bah les successeurs sont quand même... C'est assez simple, bon on peut peut-être compter le spa, hein. moi ça me dérangerait pas euh, le, le, ce pompe pomper et... ma foi. Aïe. Hop, tu vois, je jette ça. Ah, NON, ça aurait été magnifique, j'avais jeté le feu et tout, regarde, tu j'étais là, prêt à me la donner Donc il y a le spa peut-être, mais il y a aussi et surtout les magnum akimbo silencieux, je vous ferai une vidéo dessus, et les batteuses, la stoner 63 est d'une puissance mon frère. T'as jamais vu ça. Vraiment, la Stoner 63 est ultra puissante. Et il y a également un dernier truc qui s'appelle la Type. La Type 83, je crois. C'est une arme coup par coup. Mais elle, alors elle, mais alors elle, vraiment, je vous jure. Je serais prêt à laisser une partie de mon héritage pour qu'elle soit... Aïe, nerfé, parce que sincèrement c'est bon, pas possible. Bon, du coup, on a parlé de la saison 1. Cette saison 1 va ramener son lot de nouveautés. Ça va ramener 4 maps de 2v2, une map de 6v6, raid. Une autre, dont on n'a pas encore l'information, mais je sais qu'il n'y aura pas que raid, d'accord Une nouvelle arme. Alors, ça, ça, ça, j'ai tiqué, vraiment, j'ai tiqué sur ça. Apparemment, la nouvelle arme, ce sera. Alors, attends. A toujours le connard ou pas de voir si y a... Ah, il y a un mec M16 là juste en bas. Genre M16. Viens là, genre M16, monsieur. Oh, oh, regardez. Il a failli se faire cuter. Il a failli se faire cuter. Oh, bien joué, mec. Donc il y aura quatre nouvelles maps de 2v2, tout ça. Et il y a aussi déjà eu des leaks de blueprints. Alors les blueprints, qu'est-ce que c'est C'est les variantes d'armes. Les variantes d'armes qui vont ramener du coup une nouvelle cosmétique, une nouvelle gueule à l'arme, du coup. Donc ça va être des petites modifications graphiques et tout. Pas de puissance voilà. ou quoi, tu vois. C'était sur Advanced Warfare ou euh, sur Advanced Warfare, les variantes ramenaient de la puissance en plus. On se rappelle de la SM1 Speedy de ses copines dans le style qui était quand même sacrément cheaté, on va pas se les cacher. Lui il envoyait vénère, hein. il envoyait vénère le frérot là. Oh là, bien joué! Énorme, énorme, énorme, énorme, bien joué. Donc on a eu plein de blueprints avec des nouveaux camos, des nouveaux trucs, des, des dessins animés, des des, des des trucs qui ont vraiment de la gueule, je trouve vraiment. Donc j'espère que ça aura, j'espère que ça aura autant de gueule que ça en a l'air, euh, en tout cas sur les screens. Et j'ai bien hâte de cette saison. C'est pour ça que c'est paradoxal que je me plaigne du fait qu'ils ne règlent pas certaines bug, euh, certains bugs et qu'ils nous prennent pour des cons à ce niveau-là, tu sais vraiment pour des clowns. Et qu'à côté ils nous préparent un petit peu du lourd. Alors ils nous préparent du lourd. C'est aussi en rapport avec le fait qu'ils ont sorti un jeu qu'avec 8 maps. Mais bon ça ça c'est autre chose. De toute façon j'ai le sentiment que si on regarde bien Oh, allez, il brûle, il brûle, il brûle Ah, il canne Non, il canne pas Ah, il est mort, let's go En fait, j'ai l'impression que si on regarde bien les jeux en 2020, ils ne sortent plus complets, frère. Les jeux, ils sortent et après, au fur et à mesure, ils atteignent leur forme finale pour être très très sympa. C'est-à-dire que si, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que on va dire... Allez, montre-toi, connard. Alors, vraiment, je vais aller le chercher, lui. Mais je vais aller le chercher, mais mon Dieu. Mon Dieu, ce que je vais lui mettre. Non, ils sont chiants avec leurs snipers. J'ai l'impression que si tu fais l'erreur, par exemple, de jouer à un jeu à sa sortie et de ne plus y retoucher même six mois après, c'est à ce moment que tu oublies ou alors que tu rates, tu vois, la version finale de celui-ci. Et c'était aussi, par exemple, valable pour Modern Warfare. un hein, Modern Warfare qui est sorti avec un certain nombre de maps et de maps qui étaient aussi décevantes et qui, quelques mois après, s'est retrouvé avec tout un lot euh, d'arsenal, de nouvelles maps et de trucs. D'intéressant et très très jouable Et un des trucs qui m'a pas plu par contre c'est que On a vu le trailer de la saison Si vous l'avez vu bon bah le trailer de la saison 1 est magnifique hein. Activision tu connais c'est des américains Les américains en termes de hype tout ça ils sont très très puissants D'accord ils sont très très forts très très doués Disons qu'on peut pas leur retirer Réellement ça tu vois bah à côté de ça à la fin du trailer le mec j'ai l'impression que le mec a une nouvelle euh, arme, pardon, et la nouvelle arme qu'il a, ça a l'air d'être une batteuse. Alors vraiment, quand je vous ai parlé de la Stoner 63 qui est déjà bien bien cheatée, j'ai pas testé toutes les euh, autres batteuses, et que la première nouvelle arme de cette année-là se dirigerait, enfin s'avérerait être peut-être une batteuse, je me dis qu'il y a quand même clownerie intense de, nos, de la part de nos amis de chez Acti. J'ai eu peur. Hop là, la série 2, attention. Hop, avec notre petite arme en or. Elle s'est toujours pas transformée en diamant, mine de rien. Oh, le bâtard. Regardez ces manques de timing. Tire dans la tête. Un autre. Baby. Baby, t'es où Baby, t'es où Frère, t'es où Non Me dis pas que tu t'es enfui moi aussi je te tirais Le plus gros défaut de cartel Les amis c'est forcément les fougères Qui permettent à Jean Fougère de se cacher Mais le seul petit vraiment chose enfin, J'ai l'impression que je suis un peu travesti Parce qu'au début je disais que je détestais cartel Et que c'était une des pires maps Et le truc c'est que malgré les fougères Je commence à prendre goût à cartel les gars Je suis Zach l'hypocrite les gars Hop là Je suis Zach le spawn kill aussi Ça va être dans mon dos Là, ici, tout de suite, bien, maintenant, je l'ai vu. Il m'a vu, le gamin On sort, on passe à droite, hop. Oh. Merde Non J'avais des balles pour toi, monsieur j'avais des balles pour lui! Alors, oui, forcément, hein, Jean Sniper a son petit top, ça fait plaisir. Bon, c'était une map qui n'a pas été super énergétique, dans la mesure où, en fait, ils n'ont pas du tout joué l'objectif, donc nécessairement, il y a peut-être moins de kills à faire et c'est dommage, c'est moins intéressant. Oh, le gamin. <rire> le gamin, il s'est <rire> régalé. Oh, petit 27,9 malgré tout, c'est un petit ratio de 3, c'est assez cool. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!